Ouais, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Et voilà, il est de retour le plus malade mental de tous les réseaux sociaux en termes de musculation. Voilà, regarde-le. Maintenant, il est parti prendre un canapé pour attacher ça comme un sac à dos dans son dos. Et il fait des pompes sur un tapis de course. Ah non, mais lui, il dépasse l'entendement. Il dépasse la folie. Donc, lui, il y a un scientifique à l'intérieur qui travaille dans son cerveau et qui trouve des solutions pour se muscler. Parce que c'est du grand n'importe quoi. Là, il a mélangé la course, le déménagement avec les pompes. Tu te rends compte Donc, ça veut dire, lui, là, quand il vient chez les gens pour aider à faire du déménagement, hein, au lieu de soulever les, les, les affaires et de les emmener tranquillement, il prend les affaires, il va dans la salle de sport avec, il fait du sport avec. hein Va rendre le canapé, là. C'est quoi, ça, là hein Tu vois c'est à cause des gens comme ça que les salles de sport, elles sont en train de se vider. Que tout le monde est en train d'annuler leur abonnement. Bien sûr, ça, c'est de la mauvaise pub. Tu penses que quoi, là? Tu penses que t'es, là, ce qu'il est en train de nous expliquer, ça veut dire que lui, là, il est tellement puissant que tout ce qu'il y a dans la salle, là, ça lui suffit pas. Tu vois ce que je veux dire? Bientôt il va ramener un camion, il va soulever un camion en, en plein milieu d'une salle de, de sport, alors qu'il y a des gens qui essayent d'avoir de, de, de, une vie plus décente en changeant de corps, en, en, en effaçant des complexes. Lui il vient avec son canapé et il soulève son canapé comme si euh, euh, ouais euh, c'est. Tu t'es pris pour qui là Tu penses que la salle de sport c'est le cirque Hein Tu penses que là-bas, euh, les gens qui font du sport c'est pour faire des trucs de clownerie Hein mais t'es malade ou bien quoi Toi, on doit t'interdire toute entrée à chaque salle. Chaque salle de sport, on doit les interdire parce que regarde-moi ça. Tu vas pas me dire que là, le mec, il est en train de travailler quelque chose, que son corps est en train d'apprécier. Qu'est-ce que tu veux me dire là Hein Qu'est-ce que le canapé fout à la salle de sport Qu'est-ce qu'il est en train de dire que tous ceux qui sont assis sur le canapé, il va les porter, les soulever, et les ramener à la salle de sport Hein Espèce d'extrémiste. C'est quoi ça là Hein tu ne peux pas faire du sport normalement et arrêter de te filmer. Hein les gens qui n'arrivent pas à faire ce que tu fais, là, tu penses qu'ils pensent quoi Tu penses que tu es en train de les motiver Jamais de la vie. Tu es en train de leur montrer que voilà, euh, euh, jamais on pourrait, euh, on, on pourrait atteindre un niveau comme le tien. C'est ça que tu es en train de montrer. Hein et puis moi, je vais te dire un truc. Hein. Sache que tu voleras la femme de personne avec ce genre de vidéo. Parce que là, tout le monde sait que tu es un débile. Tu vois ce que je veux dire Là, t'arrives à la salle de sport, « Qu'est-ce que je peux porter, là ouais, ouais, ouais, J'ai tout porté, là Allez, ramène un canapé !» Demain, il va dire, « Ramène un frigo, ouais !» Et tout le monde va le regarder comme ça, « Ouais, vas-y, ramène-lui un frigo, on va filmer, tu connais, hein ?» Et à mon avis, il doit avoir un producteur qui est derrière, qui est en train de dire, « Vas-y, d'accord, voilà, tu veux pas porter ça Hein Tu veux pas porter ça, lui, là Ouais, d'accord, ouais, vas-y, Ouais, je veux porter ça, ouais. Je peux le faire, de toute façon. » Et puis, il le fait Bien sûr, et le producteur, il est là, il est trop bête. Et puis, le film, c'est ça qui est en train de se passer. Voilà, tu vois C'est pas gentil, ce que vous faites. Là, vous avez quelqu'un qui est un petit peu diminué intellectuellement, et vous lui faites porter tout et n'importe quoi. Lui, il accepte, vous le filmez, vous mettez sur les réseaux sociaux, vous vous faites des sous, et lui, il peut porter comme il veut. Bon, ben, en tout cas, si euh, ça lui fait, ça lui permet de porter des trucs au lieu d'aller casser la bouche des gens dans la rue, il a qu'à continuer. Mais... Euh, qu'il fasse ça dans les règles de l'art, s'il vous plaît. Parce que là, on en a marre de voir des trucs de n'importe quoi. Carrément, j'ai arrêté de parler de lui parce que voilà, il y a d'autres trucs qu'il a portés, mais là, ça va trop loin. Le canapé, ça va trop loin. Moi, je suis souvent assis sur mon canapé. Ça veut dire quoi Tu vas venir me soulever sur mon canapé Hein Je suis assis sur mon canapé, tu vas venir soulever le canapé, tu vas me ramener à la salle de sport Et t'es malade quoi Concentre-toi, hein.